J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo out of Disney Alors de base nos thèmes c'était Estival Coco sauf que bah estival sous la pluie, hein, les galères de la tête qui jusqu'au bout. C'est le déluge. C'est ça il faut qu'arrive quelque chose de toute manière. <rire> à chaque fois, de toute façon, il y a un nouveau truc voilà. qui nous tombe dessus. Malgré le temps pourri, on va vous faire un look estival. Coco, que vous Coco. avez choisi, d'ailleurs, on vous avait donné le choix euh, du, du film, tout ça. Et ensuite, c'était Xavier et Laetitia qui choisissaient. A... C'est Coco qui était tombé. Oui. Mais vous aviez pas envie de choisir de personnage bizarre. Non, euh, non vous voulez représenter surtout l'univers coloré, tout ça. C'est ça. Ah, c'est très chose. riche, c'est ce qu'il fait, l'univers côté. C'est pas juste un personnage Ouais ça aurait été dommage ouais. Même si ça fait quand même beaucoup Mama Imelda Oui, c'est un peu mon personnage mama. préféré Oui, c'est Mama Imelda ah, Oui, Mama Oui, aussi le, le, monde, le monde des morts quoi, Avec ouais. les feuilles voilà, Et coin, un, peu, un peu Mama Coco aussi Parce qu'elle a beaucoup d'orange dans sa tenue mm. Et beaucoup de blanc aussi Je crois que c'est celle qui a les couleurs les plus du blanc, oui tenue ouais. traditionnelle mexicaine. ça tout, tout mélangé Et c'est ça qui est bien ouais. Ça représente l'hiver, c'est cool Voilà, et donc du coup, moi de mon côté euh, Bon, c'était évident que j'allais avoir une couronne de fleurs Mais on ne voulait pas partir non plus dans le cliché du jour des morts Avec la... Oui. oui, voilà, la peinture la du tête. visage. Oui, voilà. Non, non, non. Ouais. Donc, du coup, on est parti sur des ça couleurs assez trop, claires. des trop fleurs, classique, ça torte, ouais. tu pas, je te pas. Je me serais pas vu la barbouiller avec les, les contours noirs. Euh... Ceci dit, j'ai déjà fait ça pour Halloween. Hein. Tu sais, j'avais ah, fait oui. euh, Hades version Jour des morts avec Saradot. C'était une catastrophe. Ça ressemblait <rire> à rien sur maquillage. Il a une tenue que tu peux un peu plus porter. Tu euh, voilà. vas leur montrer le maquillage C'est ouais. parti. Ici Tata Pixie au montage et je me charge donc de la voix off pour vous expliquer les différentes étapes du make-up. Je suis moins douée Xavier mais bon, je vais essayer de faire mon maximum. Et donc la première étape c'est de mettre une base lissante sur mon teint avant d'appliquer la peinture de guerre. Je mets mon fond de teint donc au pinceau et pour ceux qui me suivent, donc le fond de teint c'est de la marque Nars. Et ensuite je passe à mon anti-cerne de la marque Too Faced. Euh, là encore, on n'est pas parti sur de l'original, c'est ce qu'on met à chaque fois. Et c'est après que ça devient intéressant. L'anti-cerne, on le met donc sous mes yeux pour cacher les cernes bien sûr, mais on en met également sur quelques points de lumière sur mon visage, donc le menton, le front et le nez, et c'est quelque chose que je fais en permanence depuis la vidéo Small World. Et comme il se trouve qu'on avait oublié la poudre de fixation, et ben bah disons qu'on a fait ça avec les moyens du bord, et je vous explique ça en direct avec Xavier. On a oublié aussi tout ce qui était euh, poudre de fixation. Ah oui, de quoi poudre Ah la truelle <rire> <rire> ça lui donne un petit teint à aller disons, bah, disons On oui, a fait la grosse cagole On a bronzé partout Après ce petit incident de parcours Il fallait donc réchauffer le teint Et ce qu'on a fait c'est qu'on est, qu est parti sur du blush On a vraiment fait les fous pour ça On a décidé de mélanger plusieurs couleurs Et au final on était plutôt satisfaits du résultat Bon et après vous l'aurez compris Même si je tiens la palette à l'envers On est parti sur de l'highlighter euh, De la marque Fenty Beauty et alors là, clairement, on fait péter le glow autour des yeux, sur le bout du nez, à certains endroits stratégiques pour illuminer les zones de mon visage. Pour les yeux, on est parti sur de la couleur. Et il nous fallait donc une base à paupières de la marque Fenty Beauty, là encore. Ça permet de bien faire tenir les pigments sur les paupières. On étale bien la matière avec le doigt. Xavier a procédé à un cut crease. Alors qu'est-ce que c'est que le cut crease Alors c'est une pratique qu'on n'a jamais faite sur la chaîne et sur mon visage. En fait, on met le violet en creux de paupière et on veille à bien couper la couleur avec de l'anticerne, etc. Donc ça fait vraiment quelque chose de très défini. Et ça permet de bien séparer les couleurs pour pas que ça fasse trop euh, un espèce de dégradé. Comme on a besoin de couleurs, on utilise la Urban Decay électrique. Vous pouvez voir dans l'oreillette que <rire> Laetitia et Xavier me soufflent les couleurs. Mais on s'est donc servi du bleu, du orange, du rose, du bleu foncé, du, du violet, etc. Et comme on n'avait pas assez de couleurs, on est parti sur la Sugar Peel Pro. En fait, vous choisissez les phares que vous voulez. Xavier il utilise vraiment quasiment toutes les couleurs qu'il y a là-dedans, sauf le vert. Après le violet, on passe à un orange assez soutenu en coin de l'œil. Puis à un jaune assez doré. On mélange les deux pour avoir une jolie couleur. Et parce que les couleurs se mélangent très très bien entre elles. Et ensuite, on passe à un rose pour fondre. Euh, du coup le violet à mon arcade sourcilière et petit fun fact, il faut savoir que ce rose là il tient tellement à la peau que même en ayant tout démaquillé j'ai gardé des traces sur le visage pendant plusieurs jours c'était sympa on avait envie d'ajouter une petite touche de bleu pour rappeler du coup les fanions de coco mais sans vraiment en faire trop non plus donc on est parti sur le rat de cils. on a pris un bleu nuit et on a fait donc un joli petit trait mais pas trop non plus parce qu'il se trouve que j'ai souvent les yeux qui coulent et donc du coup ça aurait été très laid et on a utilisé de la pailletas d'oretas on la met au pinceau euh, dans le coin interne de l'œil, donc ça fait un point de lumière. Et surtout, je trouve que ça rehausse totalement le look, et moi, je suis méga fan. Alors, au départ, on voulait mettre des fossiles et puis du coup, on est parti sur euh, ce mascara Damn Girl de Too Faced. C'était la première fois que je l'essayais, et au final, comme j'ai les cils assez longs, il se trouve qu'on a eu un véritable effet fossile. Par contre, je trouve que ça manquait d'un liner, donc on a rajouté le liner Fenty Beauty pour dessiner... Euh, le regard et au final je trouve qu'on a vraiment bien fait, parce qu'il manquait vraiment quelque chose sans ça. On recommence avec l'autre œil et paf maintenant, on s'occupe de la bouche. Pour le rouge à lèvres, on a choisi une couleur un peu brique euh, pour rappeler l'automne et pas avoir non plus un ton qu'on aurait retrouvé sous mes yeux et ça rehausse parfaitement le look à mon humble avis. Pour la coiffure, j'ai fait tout simple, j'ai voulu me poser une couronne de fleurs, sauf qu'en fait Clochette a mangé l'élastique donc on a dû galérer avec des épingles à nourrice. Et à présent je vous retrouve sur le parc pour mon reveal du look que c'est l'un tes préférés sur les quatre. Ah, euh, J'ai du mal à choisir parce que ben, franchement c'est. celui-ci bon. celui est très beau. Ouais, non, non. Mais euh, dans la forme, de toute manière, on reste souvent avec un liner, tout ça, parce que c'est ce qui va mieux C'est un peu le look signature, tout ça. Ouais, Puis voilà. les paillettes, les paillettes dorées là, ça. Ah bah là. Ouais. Ah bah quand oh même, bien. à force, on commence à avoir des petits trucs. Mm -hmm. ça, voilà Donc pour le prochain Disney c'est vous qui l'avez choisi et c'était magnifique yes. Voilà Un donc... Un côté euh, dark hein. Ouais, ouais. Enfin, en même à la ouais. période d'Halloween, oui, on présente justement, c'est pour ça, voilà, on est sur la transition Halloween Et on vous réserve plein de surprises, donc du coup, il n'y aura pas à choisir deux prochains de prochains Disney food, Mais malgré tout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, s'il y a un personnage en particulier auquel vous pensez. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas. Le petit commentaire, le petit pouce en l'air. Partagez, vous abonner et les suivre tous les deux. Ces deux audios là, la Dream Team. Et en attendant la prochaine vidéo, ma fille Prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous. On vous revient pour vous, vous raconter les galères. Voilà, bien une sûr. petite story time post générique on va raconter tout ce qui s'est passé comme galère aujourd'hui ah bah, ça a bien commencé déjà par le make-up où euh, bien sûr à chaque fois faut il faut qu'il nous arrive quelque chose j'ai oublié la poudre libre il y a eu le petit pinceau qu qui a complètement été démonté on ne <rire> sait pas comment j'enlève le surplus claque, le pinceau il se casse en deux le Dior en plus bon, on a les petites habitudes que Pixie a les yeux sensibles donc euh, les fards coulent sur les côtés aussi humide que le temps de dehors oui <rire> ah, on reste dans le thème hein. Donc euh, voilà Et puis euh, bien sûr du mascara dans l'œil. Enfin ouais les Fleurs qui ont été bien évidemment mangées Pour ah, la petite euh, Pixie <rire> Qui a mangé l'élastique Donc du coup les fleurs ne tenaient pas Qu'est-ce qu'on a dû faire Mettre des barrettes pour que ça tienne ouais. Et puis là bah, on a voulu faire nos plans on a galéré, on a attendu pour faire nos plans, mais il pleuvait tout le temps, tout le temps, tout le temps. On trouve une petite éclaircie, on fonce, on commence à tourner. Là, évidemment, tous les gens passent derrière voilà. comme main. Ah oui, voilà. oui bah, salut <rire> Et puis, euh, ça n'arrêtait pas. Donc... C'est vraiment une galère à, à tourner, puis là d'un coup ça commence à pleuvoir, on n'a pas eu le temps de, de filmer la moitié des plans, euh, Ouais voilà c'est ça, donc, et euh... Du coup impossible de trouver euh, un endroit intérieur euh, correct, parce que déjà la luminosité est catastrophique. Y a du et Il y a tout le temps du monde, parce ouais. que tout le monde fait pareil, tout le monde s'abrite, donc euh, c'est galère. Et vous en avez oublié une les gars, mais bon, en même temps ça ne concerne que moi. Euh, il faut savoir que là tout de suite je suis sans nu-pied. Donc, voilà, ah, donc, en je fait c'est une patte rose dans l'eau qui fait il faut... oui, oui, ah, oh, c'est absolument oh, on on est, Oui, oui, on est trempé. Hein. Voilà, donc on espère que ça se verra pas trop à la vidéo. Mais au moins, euh, les, les vrais du bonus générique, au vous saurez ce qui s'est passé pendant ce tronche. Et qu'est-ce que c'est que ça encore Ah oui, on oubliait aussi, il y a beaucoup trop d'enfants bruyants en DLH. On a cru qu'on égorgeait une mort Franchement, au DLH, on a cru qu'on l'égorgeait la piote. Pas d'aujourd'hui Non. non.